Thank mm -hmm. you. Donc vous avez au minimum la moitié des diables rouges qui ont 27 ans ou moins. Puisqu'ils peuvent, ils peuvent dépasser en euh, moi je m'appelle Sacha Heno, j'ai 15 ans et euh, j'adore le foot, c'est ma passion. Je suis arrivée à Sainte-Marie-Namur euh, en première maternelle et euh, je suis ici depuis, euh, mais depuis le début. On va parler seulement le français en famille, mais sauf si par exemple je suis dans une piscine ou dans une douche ou dans un bain sans mes appareils, mais là je vais lire sur les lèvres ou alors parfois mes parents vont peut peut-être utiliser un tout petit peu la langue des filles. Tout d'abord, bah, quand ils ont découvert ma surdité, bah, ils ne connaissaient pas grand-chose sur les cultures sourdes et ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Du coup, euh, et quand, ils ont, quand ils ont vu ce projet de collège surdité, euh, où on peut suivre les cours totalement en langue des signes, où on peut ne rien louper, bah, je pense que pour eux c'était la meilleure solution. Et euh, grâce, à, grâce aux cours avec les profs qui signent, bah, je rate aucune information. Si j'avais été avec des, que des entendants, j'aurais loupé énormément d'informations. Même si je peux pas entendre, j'aurais quand même loupé plein d'informations. Et à quel point la... Voilà, Ça, pour bon, tout le monde, avez... Donc, quand vous étudierez les caractéristiques de la réflexion et de la rotation, vous voyez que je l'ai fait de la même manière, pour essayer de plus facile à retenir. Et vous souvenez, on a déjà travaillé Ben, déjà, ça veut dire que dans les classes il y a les deux profs, le prof qui signe et le prof qui parle et euh, nous, les sourds, ben, on apprend, on évolue avec les deux langues. Du coup, par exemple, il y a des cours, ben, le cours de français, ça va être on apprend le français euh, écrit et, fran et la langue des signes, on évolue dans les deux langues tout le temps en fait. Le bilinguisme est toujours là et on. Je pense que sans, bah, on ne pourrait pas euh... on pourra avancer, mais ce serait plus compliqué. En voyage, on prend un exprès des, des profs, euh... mais qui peuvent signer pour les sourds. En gym, il bah, y a un, inter... une, une, un interprète, pardon. Il euh, y a toujours quelqu'un qui est là pour signer. Bah, euh, par exemple, le cours de bilinguisme, c'est un cours où on va travailler avec le français là, et la langue des Chines. Et. Il y a de nombreux exercices sur les, sur les deux et euh, ça varie en fait, on passe d'une langue à l'autre. Du coup, on alterne entre les deux langues. Je préfère quand même travailler du français, euh, dans la langue des signes au français. Par exemple, euh, le un texte d'une personne qui a signé le traduire en français, je préfère ça. Mais parce que tout d'abord, la langue française c'est ma première langue. Euh, je pense que être dans un milieu bilingue, mais ça apporte de 1, un, mais une ouverture à un deuxième monde déjà. Là, je suis ouvert aux deux mondes, je peux choisir lequel. J'ai presque pas de difficulté avec les deux mondes. Et là, connaître la culture sourde, euh, ben, ça aide énormément. C même pour tout, même pour les réflexions, ces différences, on a toujours on va dire, deux avis, puisqu'on connaît les deux cultures et elles sont très différentes. La différence c'est que avec un prof, euh, le prof sourd, bah, c'est que lui il est diplômé dans, dans ce domaine-là. Du coup si on nous pose une question, bah, c'est lui qui va nous répondre. Et il va nous va nous donner des, des infos en plus s'il si, si en a en tête pour nous aider, il va nous donner des trucs. L'interprète il est juste là pour traduire. Il est neutre. On nous pose une question, il va l'interprète va traduire au prof entendant. Le prof entendant va me répondre et du coup ça va passer par l'interprète. Du coup là j'aurais la réponse stricte de la, de, de, du prof entendant, avec un prof sourd, le prof qui signe, bah c'est différent, ça peut, euh, il peut me donner des conseils, puisque c'est un prof et c'est son rôle de faire ça. Bah, mettre ce projet en place, bah, ça aide euh, tous les sourds à, à pouvoir euh, à avoir son choix dans, dans, dans ce métier de plus tard ou dans, dans le chemin qu'ils veut suivre.